Alors J'ai créé des identifiants euh, il y a quelques années parce qu'en fait c'était quelque chose qui était très souvent requis lorsque l'on déposait des euh, contrats, des, de, des demandes auprès de, de l'ANR ou de l'Union européenne. Et en fait ça simplifiait énormément le travail, en particulier des évaluateurs, pour savoir à qui ils avaient affaire. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai bien compris que plus on simplifiait le travail de l'évaluateur, plus il avait tendance à faire attention à la recherche, à la science, plutôt qu'à des petites questions administratives comme combien de publiés, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu l'intérêt qu'il y avait à créer ces identifiants. Donc, le fait d'avoir créé ces identifiants, au début, a été... Une légère perte de temps mais qui a été compensée sur le long terme et qui m'a permis en fait d'être à peu près au même niveau mais par contre de faire gagner du temps à d'autres personnes et des personnes à qui je voulais faire gagner du temps. Un identifiant chercheur est aussi appelé Researcher Identifier ou Author Identifier. C'est un code numérique permanent qui vous identifie sans ambiguïté dans une base de données scientifiques. L'identifiant chercheur vous permet de rattacher toutes vos productions. Rapport Articles, actes de congrès, brevets, posters, jeux de données scientifiques, bourses, projets financés. J'ai créé des identifiants sur Orseed et sur une plateforme qui s'appelait à l'époque Research ID qui maintenant est devenue Publons. Euh, donc j'ai créé sur ces deux plateformes-là spécifiquement. L'intérêt, c'est que de toute façon, elles sont interconnectées, donc c'est très facile de faire passer l'information d'une vers l'autre. En fait, Il suffit d'un clic et immédiatement, euh, on récupère l'information. OrCID est plutôt orienté pour, selon moi, avoir une, une vision de l'ensemble des publications, alors que Research ID est plus orienté sur euh, les citations, donc euh, l'écho que peut avoir euh, mon travail à l'extérieur. Et euh, c'est un élément qui est peut-être plus évalué par euh, les évaluateurs, alors que euh, OrCID est plus pour ma communauté. Il existe une plateforme euh, qui s'appelle AL qui est la plateforme qui est en particulier soutenue par le CNRS, sur laquelle on peut créer aussi un, un identifiant qui s'appelle IDEAL et qui euh, a des fonctionnalités similaires à celles des autres, des autres plateformes. Euh, là encore, il y a eu un effort euh, d'interopérabilité, d'interconnexion entre les différentes plateformes, qui fait que généralement, il est très facile de transmettre l'information d'un côté à l'autre. En plus de permettre la récupération de données et le gain de temps, les identifiants chercheurs résolvent les problèmes d'homonymie. Si vous changez de nom, par exemple en cas de mariage, votre identifiant, lui, reste le même. Ils évitent aussi les confusions de signature des publications. Vous avez ainsi la certitude que vos documents vous sont bien rattachés. Les identifiants, en fait, c'est une manière euh, peut-être un petit peu euh, plus rigoureuse, de faire le bilan de l'ensemble de son activité de recherche. Et ça a un intérêt parce que ça permet comme ça de faire connaître aux autres de façon plus complète l'intégralité de la palette de ce que l'on a fait. Euh, très souvent, on a des difficultés à identifier ce que les autres ont pu faire. On a une connaissance un peu partielle de ce qui a été fait. Et ces identifiants, ils vous permettent de transmettre très rapidement l'information qui ensuite peut être consultée d'une façon très rapidement assimilable par vos collègues. Donc ça permet de simplifier énormément et de rendre plus complet euh, la vision que les gens peuvent avoir de votre travail à l'intérieur de votre communauté, mais aussi à l'extérieur. Une question Contactez-nous à servicesalarecheche.scd.ut-psud.fr. Thank you